Je viens d'avoir une proposition pour continuer mon poste d'alternance dans la structure. Je suis en poste à l'Institut Carno Calim. C'est un institut qui a pour visée la recherche partenariale autour du lymphome. Bah, du coup j'ai eu la chance de faire partie pendant une courte période de l'association The New Locals. C'est une association qui a pour but de promouvoir le développement durable au sein de, de l'UCLI sur les deux campus, le campus Saint-Paul et le campus Carnot. En première année de licence, j'ai eu la chance d'intégrer une autre association qui s'appelle Scientifique Solidaire. Par la suite, j'ai eu la chance de réaliser un voyage humanitaire dans une réserve, dans la réserve de Voïman à Madagascar. Enfin, c'est la fête de la science où, euh, où on reçoit des, des jeunes de un peu tous les horizons et le but c'est de vulgariser la science. Donc J'ai eu la chance de pouvoir animer de nombreux ateliers durant, durant cette fête. CLI c'est de la bienveillance. C'est avant tout un accompagnement tout au long de la scolarité, donc dès le début de l'entrée en licence jusqu'à la fin du master. C'est un accompagnement personnalisé où nous avons la chance d'être suivis, encadrés individuellement et collectivement. J'aimerais grandement rester en contact avec, avec Lucli. Pourquoi Parce que c'est une école qui m'a apporté beaucoup. J'ai grandi ici, c'est une entrée après le bac. Pour moi, le clé en trois mots, c'est la bienveillance, l'éducation et le partage. C'est humain. C'est un établissement humain où nous pouvons avoir des réponses à nos questions. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une école qui est présente sur les réseaux aussi, donc une facilité d'accès pour les jeunes. Et je recommande aux étudiants de participer à un maximum d'animations que propose la fac pour avoir une ouverture d'esprit la plus totale.